Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer avec Looping un premier euh, schéma entité-association. Alors pour faire ça, on va prendre un exemple avec deux entités, une entité livre une entité auteur, qui sont reliées par euh, une association écrire. Alors je démarre Looping, voilà, ok... Alors, euh, voilà, au niveau de, des barres de menu, euh, s'il n'y a pas la place, euh, voilà, les boutons ils sont mis juste en dessous. Et si on agrandit, on a accès à ce qui nous intéresse, nous ça va être entité, association et lien. Alors, on commence par voilà, nouveau. Euh, non, on, on part avec aucun paramètre. Alors, on a dit qu'il fallait commencer par créer une entité livre avec... Une rubrique, une rubrique ISBN et une rubrique titre. Alors on y va, Entité, double clic dessus, voilà, on la nomme. Donc c'est une entité qui s'appelle Livre. Euh, ISBN, c'est la première rubrique. Donc dans le nom, je vais mettre ISBN. Euh, donc c'est 13 caractères, tout le temps en ISBN. Et c'est un identifiant, donc on coche identifiant. Ok, c'était souligné ici hein, donc c'est euh, un identifiant. Après, on va rajouter une deuxième rubrique, c'est la rubrique titre. Donc, titre, voilà. Au niveau longueur, je sais pas, on va être à l'aise, on va dire 200 caractères. Et euh, comme propriété, on va choisir note nulle pour euh, dire voilà, euh, il faut absolument qu'il y ait une valeur euh, pour le titre. On fait OK. Là, notre entité, on fait OK, elle euh, est euh, créer Alors là, on va zoomer un peu. Voilà, on va zoomer un petit peu. Alors ensuite, on va créer notre deuxième entité qui s'appelle auteur, idée auteur, avec un nom et un prénom. Donc, on y va. On clique, auteur, voilà. On ajoute la rubrique, idée auteur. Alors, là, on va dire que c'est un compteur, c'est-à-dire un nombre entier euh, qui va augmenter euh, de 1 en 1. C'est la base de données qui gérera ça, et c'est un identifiant. OK. Après, on a dit qu'on avait le nom. Voilà, le nom. C'est du texte. Voilà, longueur variable, on va dire 200 caractères max pour être encore à l'aise. Le nom, on va demander à ce qu'il soit obligatoire, donc notre null. Après, on rajoute le prénom. prénom. Encore de type texte, donc 200, variables. Là, éventuellement, on peut ne pas le connaître. Donc, on autorise la nulle. On fait OK. OK. Donc là, super. On a... Ah, il y a un petit bug de déplacement. Voilà. Donc, on a notre livre et notre auteur. Donc, nos deux entités. Maintenant, on va créer écrire. Donc, l'association écrire. Donc là, je vais cliquer sur association double clic dessus pour la nommer et écrire à serait porteuse d'informations on cliquerait sur ajouter là c'est pas le cas ensuite il faut rajouter les pattes donc le premier lien de écrire vers livre euh, là la cardinalité par défaut on voit que c'est 0n on va cliquer dessus deux fois et on va dire que nous c'est 1n ok on va recliquer sur lien et on va créer à nouveau une association donc j'enfonce jusqu'à hauteur et on fait clic clic ici encore pour faire un N ok là je crois que c'est ok on regarde voilà donc c'est exactement ce qu'on voulait ici on pourrait éventuellement si on veut afficher type de données hein, donc voilà notre compteur les varchars le char ou rester tout simplement comme ça euh, donc là, euh, bah oui, il faut enregistrer parce qu'on est bien content du travail qu'on vient de faire. Donc on clique sur enregistrer. Euh, on va l'appeler allez hop Biblio. Bibibibio. Voilà, Biblio, simplement. Hop, et ça va nous créer donc. Euh, voilà, ça nous crée donc notre fichier euh, biblio.loo, donc c'est l'extension le, par défaut qui est associée à Looping, donc qui contient euh, tout notre super schéma euh, qu'on vient, euh, qu vient de faire. Donc euh, bah sur ce, euh, comme tout est fini, euh, il est temps de se dire, euh, de dire merci pour votre attention et de vous dire à bientôt. Au revoir.